Salut à tous, c'est Kino, je n'ai je pense pas à vous le préciser, mais Halo Infinite se rapproche. Initialement prévu pour la fin d'année 2020, il a été reporté en fin d'année 2021. Et depuis janvier, nous avons de la part de 343 Industries déjà quelques infos qui tombent, et ça va continuer tous les mois jusqu'à la sortie du jeu. Il n'y a plus de doute aujourd'hui, Halo Infinite se rapproche et je pense qu'on est tous aussi impatients les uns que les autres d'en savoir plus sur le prochain opus de la licence, qui doit rester 10 ans en tête d'affiche. Mais justement, ça fait plus de 5 ans maintenant qu'il n'y a pas eu de nouveau FPS à l'eau, Et ensemble, nous allons voir comment se préparer à la sortie de ce prochain jeu Halo Infinite est prévu pour sortir sur Xbox One, Xbox Series et PC Il est bien trop tôt pour donner les composants d'un bon PC capable de le faire tourner de la meilleure des façons, en revanche nous savons donc déjà que nos Xbox One peuvent le lire Il ne devrait donc pas avoir besoin d'un PC trop haut de gamme pour le faire tourner Pourtant, si Infinite a été critiqué sur sa première démo comme étant moche, en réalité pas terminé, tout porte à croire qu'il sera réellement tape à l'œil, et sûrement gourmand. Pour profiter de la meilleure expérience de jeu qu'il soit sur ce prochain titre, il semble malgré tout mieux de faire évoluer son matériel. Xbox Series S ou X, PC Gamer, nous avons aujourd'hui le choix. Pour les budgets les plus limités, la série S est à 300 euros seulement, elle ne possède pas de lecteur de disques, mais aujourd'hui avec le Game Pass qui profitera de Halo Infinite dès sa sortie, pouvoir jouer à un grand catalogue de jeux semble devenu assez facile et à moindre coût. Un programme que vous connaissez bien aujourd'hui grâce à la Master Chief Collection regroupant hormis Halo 5 tous les titres FPS sortis jusqu'à présent. Aujourd'hui disponible sur PC, la MCC a vu chacun de ses différents ajouts passer par une bêta réclamant une inscription le programme Insider. Il semble tout à fait logique à l'heure où nous parlons que Halo Infinite passe par ce même processus. Que vous soyez sur PC ou sur console, n'hésitez donc pas à vous inscrire au programme pour bénéficier d'un accès direct à la bêta de Halo Infinite quand elle sera déployée par 343 Industries. Nous n'avons pour le moment aucune date, mais nous avons bien eu la confirmation qu'il y aura une bêta en 2021. Il faut encore être un peu patient, les infos tomberont très certainement dans les prochaines semaines. Vous avez votre nouveau matériel Vous êtes inscrit au programme Insider N'hésitez pas à présent à vous entraîner sur le gameplay qu'offre la licence Halo. Partez sur votre jeu préféré et affrontez des joueurs du monde entier. Si vous avez laissé Halo de côté depuis quelques temps, vous devriez vite retrouver votre niveau pour montrer qui commande sur Halo Infinite dès sa sortie, que vous soyez sur console ou sur PC. Le gameplay sur Halo, même s'il évolue au fil du temps, est assez spécifique. Les rouages ne sont pas les mêmes que sur de nombreuses autres licences. Et vous familiariser avec la sandbox et les caractéristiques de votre Spartan sont essentiels pour apprécier de la meilleure des façons vos premières heures sur Halo Infinite. Halo est un univers particulièrement connu pour son lore. Un Space Opera prenant et aujourd'hui excessivement complet. N'hésitez pas à vous relancer dans les différentes campagnes de chaque jeu, à obtenir certains livres à l'eau, vous faisant découvrir plus profondément l'univers ou même le comics, dommages collatéraux disponibles en version française depuis peu. Vous avez aussi la possibilité de trouver votre bonheur simplement sur le wiki halo Complet et en français, ce sera votre meilleur allié Enfin, pour les adeptes de YouTube, nous sortons régulièrement des vidéos centrées sur le lore pour en décortiquer et expliquer les points les plus intéressants de l'univers, avec notamment les Halo Cultures. Comme je vous le disais, Halo Infinite s'approche, la com autour du jeu commence à montrer le bout de son nez, et on attend notamment une bêta. Pour toutes ces raisons, et être informé en premier des nouveautés, n'hésitez pas à visiter le site We le site officiel de la saga Allo. Mais sur Allo.fr, nous mettrons en avant chaque news traduite et analysée pour vous, que ce soit sur le site ou en vidéo pour partager ensemble notre passion de l'univers Allo. Nous y sommes enfin, Halo Infinite va arriver, encore un peu de patience, il sera entre nos mains dans quelques mois à peine Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos impressions sur le prochain Halo en commentaire ou à rejoindre la communauté française sur le Discord de Halo.fr. Tous les liens utiles sont en description. Je vous propose quelques liens Amazon en description sur des éléments énumérés dans la vidéo. En suivant ces liens, vous soutenez financièrement Allo.fr sans dépenser le moindre centime de plus. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à les utiliser. On vous en remercie. Et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, vive l'eau